Bonjour les gens, aujourd'hui saboteur, les accessoires, le tapis de jeu à imprimer. Bien sûr le tapis de jeu est compatible avec uniquement le jeu de base. Moi j'ai le jeu de base avec l'extension, ce qui me permet justement d'avoir une boîte un peu plus grande par rapport à la découpe du tapis de jeu. Par contre n'ayant pas la boîte du jeu de base, je ne peux pas vous proposer une version à découper qui rentre dans le jeu de base. Dans les règles du jeu, il est indiqué que la carte de départ doit être séparée de 7 emplacements de cartes pour pouvoir mettre les cartes pépites arrivées. Je trouve cette mise en place fastidieuse surtout qu'il faut laisser en plus un emplacement de cartes entre chaque carte d'arrivée pépite. C'est pourquoi je vous propose d'imprimer un petit tapis de jeu afin de faciliter cette mise en place. Sur le site internet MECLAR.fr, je vous mets les deux pages imprimer qu'il faudra découper afin de pouvoir constituer votre petit tapis de jeu. Voilà ce que ça donne une fois imprimé. Mais là, Moi j'ai imprimé ça sur du papier brouillon mais vous pouvez le faire sur des fiches un peu plus cartonnées, puis vous avez les emplacements pour faire les découpes. Bien sûr, sur Internet, il existe des choses beaucoup plus belles à faire imprimer par un imprimeur, mais moi, ma contrainte, c'était de pouvoir l'imprimer moi-même. avec N'importe quelle imprimante, noir et blanc, et que ça rentre dans ma boîte. Après, les fichiers PDF, rien ne vous empêche de les agrémenter l'image, afin que ça soit un peu plus joli. Voilà ce que ça donne, une fois les six éléments découpés. Voilà comment on met en place les différents éléments. Maintenant, on peut ajouter notre carte de départ. On a bien nos 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 cartes d'écart, on met les cartes pépites, ici on a bien une carte d'écart là, et puis ici on peut positionner la pioche avec la défausse et la défausse face cachée. Et bien sûr l'objectif est rempli, tout se ramasse dans la boîte. Voilà, avec le tapis de jeu à imprimer pour saboteur, vous avez tous les accessoires pour une bonne partie.